Alors salut, j'espère que tu vas bien. Donc on va commencer aujourd'hui avec le quadripède, donc en position. Donc je vais y aller vers l'arrière, euh, non, excuse-moi, extension euh, de la cuisse vers le plafond et ensuite je vais aller sur le côté. OK. cette petite nuance à cet exercice. Donc le ventre bien soutenu, tu peux toujours être sur les avant-bras si tu veux, ventre soutenu, euh, les épaules basses, donc en position. On y va pour 5 répétitions, 5 pulsations pour 5, 4, 3, 2, 1. De cette position-ci, je m'en vais en diagonale vers l'extérieur. Et 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je reviens et je descends. On monte, on pousse, pousse, pousse, on derrière. Et 1, 2, 3, 4. 5, je m'en vais vers l'extérieur en diagonale. Et 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on descend, on pousse, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5, extension. Et 1, 2, 3, 4, 5, on revient. On descend, le ventre est bien soutenu, les bras sont tendus ou pliés pour aller solliciter les tricerts. On pousse, pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5. Je m'en vais vers l'extérieur en diagonale et 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Une dernière fois, on pousse, pousse, pousse et 1, 2, 3, 4. 5, je vais vers l'extérieur et 5, 4, 3, 2, 1. On revient et on relaxer un peu, on tourne les poignets, ça fait du bien. Et on se prépare pour faire tout de suite l'autre jambe. Alors en position, ventre soutenue, bras bien tendus, On pousse les ischios vers le plafond et 1, 2, 3, 4, je m'en vais vers l'extérieur et 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens et je descends. Extension, pouce-pouce vers le plafond et 1, 2, plus haut. 3, 4, 5. Vers l'extérieur et 1, 2, 3, 4, 5. On revient, on descend, on monte, on pousse, pousse, pousse, et 1, 2, on respire, 3, 4, 5, on dégage vers l'extérieur, et 1, 2, 3, 4, 5, on revient, on descend, le vent est soutenu, on pousse, pousse, pousse, et 1, 2, 3, 4, 5, dégagez sur le côté, et 1, 2, on tient, 3, plus haut, 4, 5, on revient, on descend, dernière fois, on pousse, pousse, pousse, et 1, 2, 3, 4, 5, on va vers l'extérieur, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On relâche un petit peu, on se dandine, on vient étirer nos fesses, ça fait du bien. Et on se prépare pour faire la planche sur le côté, sur l'avant-bras. Tu peux le faire sur la main si tu veux. Toujours le corps bien dégagé. Le ventre est bien soutenu. Rentre le ventre rétroversion. En position. c'est pour 15 secondes. Je suis bien alignée, pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais bien alignée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je m'en vais au centre. En position. Pas que t'es sorti, le ventre est bien soutenu. Et là, je vais faire des petites torsions, des petites rotations du tronc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4. 3, 2, 1, et là je m'en vais de l'autre côté, en position, le ventre est bien soutenu, pousse ta taille vers le plafond, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, On relaxe un peu. On va se préparer pour faire l'étoile. toiles. Ouh, je ne sais pas si on va voir l'exercice au complet. Donc, je vais venir déposer ma main au sol. Et je vais venir étirer ma jambe. Et là, je ne vais pas être vers l'avant ni vers l'air. On dirait que l'éclairage n'est pas bon. Hein? Je vais juste vérifier une petite chose, un petit détail. Oui, c'est ça, je pense. C'est ça. Que la lumière soit. Ah, <rire> oh, je ne suis pas capable de mettre le flash. Désolée. Oh. Ok, ça fonctionne. Donc sur le côté, en position, donc je suis sur les genoux, je viens balancer et hop. Et là, je vais venir lever la jambe, mon ventre est bien soutenu. Et euh, non, et ça ne fonctionne pas l'éclairage en ce moment. Je vais juste faire une petite modification. Ah, j'ai rien fait, je me suis juste approchée, peut-être qu'en m'approchant. Ok. C'est quoi? Donc de cette position-ci, va et vient devant, derrière. Donc devant et en le rentrant bien soutenu. Loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, devant 1. 2, loin derrière 1. 2, dernière fois 1. 2, derrière 1. 2. Et on relâche, on va aller de l'autre côté. Je pense que je veux vraiment ajuster l'éclairage. Vente soutenue, côté de la cuisse vers le plafond. Et devant, et un. Deux, loin derrière, un. Deux, devant, un. Deux, loin derrière, un. Deux, devant, un. Deux, loin derrière, un. Deux, devant, un. Deux, loin derrière, un. Deux, dernière fois, un. Deux, loin derrière, un. Deux, et on va là. On va se préparer pour faire euh, euh, des flexions latérales. Donc, on va se mettre sur les genoux ou debout. Là, je vais juste ajuster quelque chose. Super. OK. Donc, je vais prendre mes inters. Okay. Mon corps va être aligné, donc dans l'axe. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, descendre mon bras je vais bien contracter mes abdominaux. Mes épaules sont bien basses. Et là, je vais venir descendre. Et je remonte toujours en contractant bien mes abdominaux. Et je remonte. Donc, c'est important que je ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais que je sois bien euh, alignée. En position. On continue. Deux fois. Donc, je contracte bien mes abdominaux. Puis, en remontant aussi, on n'oublie pas, on relâche pas. Là, je m'en vais de l'autre côté. Donc, mes abdominaux sont bien soutenus. Là, j'ai penché et là, je travaille en remontant. Et hop. Mes épaules sont bien basses. Ça a facile hein, mais ce n'est pas <rire> et la dernière fois et on relâche on va se mettre sur le dos on se prépare pour combiner on va faire l'extension des deux jambes qu'on va combiner avec euh, des redressements et ensuite l'extension des jambes et euh, euh, les deux en main donc extension des deux jambes tu peux mettre, euh, allonger les bras si tu veux descendre les épaules en le présentant rétroversion les oligères et tes abdominaux alors, deux extensions, Et on va en faire trois. Tu peux mettre une main, une, une main derrière la tête pour te préparer à l'exercice d'être prêt. Donc, extension 1, 2, remonte 1, 2, descend 1, 2, 1, 2, dernière fois. Et là, je vais simplement faire un redressement assis. Tu peux garder tes jambes un petit peu descendues pour aller chercher le bas des abdominaux. Donc, le redressement assis au pouce, on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je vais faire les deux. Je vais venir descendre les jambes. Donc, je suis en redressement ici. Et je descends les jambes et je remonte. Descends. Hop. Et la dernière fois. Hop. Et on relâche. Donc, simplement extension des deux jambes. Enflamme en de rétroversion. Descend. Et 1, 2, 1, 2. Descend. 1, 1, 2, 1, 2. Dernière fois. Et le redressement assis, toujours en pleurant de rétroversion. Redressement assis, on pousse, on pousse vers le plafond. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extension des deux jambes, descend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois. Et hop, et on relâche. On se prépare pour faire la planche sur l'avant-bras. Donc, en position. Donc, on refait la même chose qu'on a fait. Donc, l'épaule bien dégagée, les pieds un sur l'autre. Rentre le ventre rétroversion. Pousse bien la taille vers le plafond. C'est la taille coup, on travaille. Alors, en position. Et hop! Ajuste-toi pour bien sentir ta taille qui travaille. Si tu ne la sens pas, c'est parce que tu ne la travailles pas. Et là, pousse vers le plafond. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au centre, sur les avant-bras, le ventre est soutenu. On va juste faire un petit mouvement de voile, mais vers l'avant, vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. On met juste le bras, les pieds un sur l'autre, le ventre est bien soutenu. Posez-le à la plafond. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relaxe un peu. On va sur le côté, on se prépare pour faire la maximale. Donc, je vais venir plier, développer la jambe. Bon, le ventre est bien soutenu, je peux mettre mes jambes légèrement en V. Et là, je vais venir tirer ma jambe. 1, 2, plier, développe, on tire, tire, tire et on descend. Toujours en gardant les abdominaux bien soutenus. Mains devant, pas de main, c'est comme tu veux. Alors, en position, il va pour 5. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, 2, pliez, développe, descend et 1, 2, pliez, développe, descend et 1. Les abdominaux sont bien soutenus, le corps est bien dégagé, dernière fois, et les épaules sont bien basses. Développe et on descend, relaxe un petit peu. On se prépare pour faire la bicyclette, oui, on la refait. bien, bien soutenue, mes jambes sont légèrement enlevées, ma jambe est à la hauteur de ma hanche, j'allais ma jambe devant, les abdominaux sont vraiment contractés. Plié, pieds genoux à la hauteur de la hanche. J'allais non plier loin derrière jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Mais de cette position-ci, j'ai le genou un petit peu vers l'intérieur. Extension de la jambe pour 3, 2, on tient. Et 1, et je ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant, plié, On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Tu peux pencher un petit peu vers l'avant si tu veux. Extension pour 3. On tient. 2. On tient. Et 1. On tient. On ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On ramène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Extension. Et 1. On tient. 2. 3. On ramène la jambe. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière, pousse et on tire, tire, tire, tire, extension et un, 2 et 3 Dernière fois, on amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, pousse et on tire, tire, tire, tire, extension et un, 2 On tient. Et trois, Mais là, on reste derrière. On fait le contraire. Donc, derrière, on les plie. On pousse davantage vers l'arrière. Le ventre est soutenu. On n'oublie pas. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire, tire. Extension. Et 1. 2. On tire. Et 3. On ramène la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse on tire. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire. tire extension. Et 1. 2. Et 3. On amène la jambe loin derrière. Plié, pouce, pouce. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. Extension 1. 2. On tient. 3. Encore deux fois. On amène la jambe loin derrière. Plié, pouce, pouce. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. Extension 1. 2. 3. Dernière fois. On avait la jambe loin derrière, plié, pouce, on tient. On amène le plié devant et on tire, tire, tire, tire. Et un, deux et trois. Et on relâche. On relâche un petit peu. On tourne les chevilles, ça fait du bien. On va se préparer pour faire le grand cercle. Donc, je peux mettre mes jambes légèrement en V, toujours le ventre rétroversion, descendre bien les épaules. Je lève la jambe à la hauteur de la hanche, ventre bien soutenu On amène la jambe devant, extension vers le plafond, on tire, tire, tire, tire. Ensuite, on amène la jambe loin derrière, le plus loin possible. On amène la jambe devant, extension, Tir, tire, tire, tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière et on revient. Devant, stop. On tire, tire, tire, tire, tire. Deux jambes bien tendues. On amène la jambe le plus loin possible derrière. Et on revient devant, stop. On tire, tire, tire, tire, tire. Et on amène la jambe loin derrière. Une dernière fois. Devant, stop. On tire, tire, tire, tire, tire. Et on amène la jambe loin derrière. Et là, je viens faire le contraire. Donc, je vais juste relaxer un petit peu. Oh, on est assez relaxé. Pas long, hein? Bande bien soutenue. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. Descends tes épaules. On respire. On amène la jambe loin derrière jusqu'à temps que la fesse soit contractée par elle-même. Extension jusqu'à temps que ça bloque. Garde la jambe bien tendue. Amène ton pied vers le plafond et amène la jambe devant. Loin derrière. Extension. Vers le plafond et devant. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et devant. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et loin devant. Dernière fois. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et devant. Et on va Je relaxe un petit peu. On se prépare pour faire la patate chaude. Donc, <rire> les jambes sont légèrement en Et là. Je vais lever la jambe et j'amène ma jambe devant. Je vais dire taper 1, 2, extension de la jambe et loin derrière 1, 2, hop. Et on revient. Donc je reviens toujours, euh, tu sais, quand je fais l'extension de la jambe et que ma jambe est dans l'axe et ben, je reviens toujours là. Ok? Excusez, je vais me dire avec mon jambe. Ok. Alors en position, on va en bien soutenu, descendre les épaules et devant 1, 2, hop. Derrière 1, 2, hop. 1, 2. Derrière un, deux, hop. Un, hop. Derrière un, deux, hop. Un, hop. Derrière un, deux, hop. Un, Derrière un, deux, hop. Un, Derrière un, deux, hop. Un, Derrière un, deux, hop. Derrière un, Deux fois. 1, 2, hop, derrière, 1, 2, hop, dernière fois, 1, 2, hop, derrière, 1, 2, hop, et on relâche. On s'en va de l'autre côté. On va prendre une petite pause push-up entre les deux, qu'on va combiner avec le chien qui en bas. Donc, deux push-up, chien, deux push-up. Donc, le ventre est bien soutenu, les mains et les pieds restent toujours au même endroit, en position, et il descend, hop, remonte. 2, de cette position-ci, rentre le ventre, pousse les fesses, descends les talons, et 5, 4, 3, 2, 1, Reprends la position, descend, et 1, hop, 2, hop, j'ai la en bas, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On s'en va de l'autre côté. Donc en position, je vais juste faire un dernier, ah, je fais tomber, un dernier test. En même temps, euh, il est là, c'est ça. Ok, on va vivre avec. Donc, en posture pour la maximale, un deux plier, développe, descend, ventre bien soutenu, et un deux plier, développe, descend, et un deux. Pliez, tire-tire, descend, et un, deux, pliez, développe, descend, et un, deux, pliez, développe, descend, dernière fois, deux, pliez, développe, descend, et on relâche. Bicyclette. Euh, juste pour te dire, euh, des fois avec les exercices, on atteint un, un certain plateau, ce que je te conseille de faire, parce qu'ils vendent des poids que tu peux mettre à tes filles. Euh, tu peux commencer avec une livre. Euh, non, je pense que c'est 1.5 ou, euh, mettons, deux livres. Euh, ça pourrait t'aider à progresser. Quand le ventre rétroversion. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière jusqu'à temps que la fesse soit bien contracté. Pousse le derrière de la cuisse. Et on tire, tire, tire. Extension trois fois pour trois. Deux. Et un. Et on amène la jambe devant. Le ventre est bien soutenu. plié. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Extension. Et un. Deux. Et trois. On amène la jambe devant. Plié. Et loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Extension. Et un. Deux. Trois. Encore deux fois. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plier loin derrière, plus loin, plus loin, plus loin, pousse et on tire, tire, tire et un, deux on tient et trois. On ramène la jambe à la hauteur de la hanche. Dernière fois. On amène la jambe devant, plié. On amène le plier loin derrière, pousse et on tire, tire, tire, tire. Le genou quasiment vers l'intérieur, le côté de la cuisse vers le plafond et un, on tient et deux on tient et trois. On relaxe deux secondes. Oui, on mais on reste derrière. Donc, loin derrière, on vient plier. On pousse encore plus vers l'arrière pour vraiment aller chercher les ischios. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire, tire. Ma jambe est quasiment vers l'intérieur. Extension et un. On tient. Deux. Et trois. Et on amène la jambe loin derrière. Plus loin, plus loin, plus loin. Plié. Pousse, pousse. On amène le plier devant. Et on tire, tire, tire, tire, extension. Et un. Deux. Et trois. On amène la jambe loin derrière. Plié, pouce, pouce. Plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Extension. Un. Deux. On tient. Et trois. On amène la jambe à la hauteur de la hanche. Loin derrière. Plié, pouce, on tient. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire, tire, extension et un, deux, et trois. Une dernière fois, on amène la jambe loin derrière, plié pouce, pouce, pouce. On amène le plié devant et on tire, tire, tire, tire, deux jambes extrêmement bien tendues. Et un, deux, et trois. Non, je ne suis pas figée. Et on relâche. On tourne les cheveux, ça fait du bien. Et là, on se prépare pour faire le grand cercle. Donc, je peux mettre mes jambes en V, mais je peux garder mes jambes tendues, euh, mon corps tout droit, là, si je veux. Alors, en position, on le ventre rétroversion. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. Extension vers le plafond. Ensuite, j'amène ma jambe le plus loin possible. Derrière mais avec le côté de la cuisse vers Le plafond. On amène la jambe devant. On tire, tire, tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière. Et là, devant. Extension. On tire, tire, tire. On grandit les deux jambes. Les abdominaux sont soutenus. Descend les épaules. On amène la jambe devant. Extension. On tire, tire, tire, tire, On amène la jambe loin derrière. Tire les deux jambes en même temps. Une dernière fois, on amène la jambe devant. Extension. On tire, tire, tire, tire, Loin derrière. Relâche pas, relâche pas. Et on relâche. Et là, on va faire le contraire. Donc, j'amène ma jambe, mes jambes sont une sur l'autre, loin derrière, le côté de la cuisse vers le plafond, extension vers le plafond et devant. Loin derrière, extension vers le plafond et devant. Loin derrière, extension vers le plafond, devant. Loin derrière, extension. Vers le plafond. Et devant. Dernière fois. Loin derrière. Extension. Vers le plafond. Et devant. Et on relâche. On se prépare pour faire la patate chaude. Donc, en position. On a la jambe à la hauteur de la hanche. Devant. Et un, deux, hop. Derrière, un, deux. Les abdominaux sont soutenus. Devant, un, deux, hop. Derrière, un, deux, hop. Derrière, un, deux, hop. 1, 2, hop, derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop, n'oublie pas de contracter tes abdominaux, de garder les deux jambes bien tendues. 1, 2, hop. 1, 2, derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop, derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop, derrière 1, 2, hop. 1, 2, hop, derrière 1, 2, hop. Dernière fois, petit clé d'œil à Fred. Derrière, un, deux, hop. Tu vois mon pied en dessous. Hop. Un, deux, hop. Et on relâche. C'est déjà presque l'heure. On va juste faire un petit enroulement. Donc le corps bien allongé, bien étiré. Oh, on va prendre les haltères. Oui, bonne idée. Le corps bien allongé, bien étiré. On inspire, on va seulement les avant-plates, rentre le ventre rétroversion. On monte, dos droit, on vient bien allonger on tire devant, on lui tire le derrière des jambes. On tire devant pour 5, 4, 3, 2, descendez les épaules, lève les coudes, tire-tire les bras derrière en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, descendez bien les épaules, bras devant, rampe le ventre, rétroversion et on vient dérouler vertèbre par vertèbre, en grandissant le corps. On inspire, on est seulement les omoplates, descend bien les épaules, on monte, Ouh, grandit le corps, on vient bien allonger devant, on fléchit les pieds, et 5, 4, 3, 2, 1, repointer, descend bien les épaules, lève les coudes, tire, tire les bras derrière pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, et voilà, j'ai terminé, c'est tout. <rire> Alors bravo, on se voit à la prochaine séance. Donc peut-être que c'est dans 15 minutes, peut-être que c'est la semaine prochaine. Bye bye.